Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors euh, en cette période un petit peu spéciale, hein, on peut le dire, période de confinement, restez chez vous. Donc autant utiliser son temps à des choses euh, créatives, euh, à des choses artistiques par exemple. Euh, Aujourd'hui j'ai décidé de vous donner un cours de guitare. Voilà. Alors euh, vous prenez votre guitare, hein, vous, vous la mettez sous le bras. Moi je j'aime bien jouer comme ça à la gitane. Voyez. Voilà. Si, par contre, vous n'avez pas de guitare, euh, je me demande pourquoi vous regardez cette vidéo, euh, démerdez-vous, chacun sa merde. Donc, alors, vous prenez votre guitare, vous la placez bien sous le bras, ensuite, vous... Je suis en train de penser à un truc, là. On est obligé de savoir jouer à la guitare pour donner des cours de guitare ah, parce que alors moi, la guitare, j'en ai une, mais... Euh... Oh merde, c'est dommage, j'étais tout content de donner un cours. Oh, c'est chiant. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Oh, là, ce que je vais faire, je, à la place de, de la guitare, je vais vous donner un cours de bandonéon. Tambour argentin. Alors, bon, il vous faut un bandoléon. Euh, si vous n'en avez pas, bon, bah, quest que vous Vous n'avez rien Allez Laissez la place aux autres, vous n'avez rien à faire ici, changez, oh, et eh. c'est bon. Donc alors vous prenez, vous le prenez, et et, et euh... Moi, je ne sais pas en jouer non plus, quoi. Oh putain, c'est chiant. Ce que je vais faire, je vais vous donner un, un cours de... de piano, si vous voulez, ça sera beaucoup plus. Putain, je sais pas en jouer non plus. Putain, mais qu'est-ce que je fais de tous ces instruments chez moi Putain Bon ben.. Je, pour, je, pourrais, je pourrais vous donner un cours de.. Euh, je sais rien faire dans ma vie. Putain, je sais rien foutre.